Rien le château, top gear. Cette fois, je suis à pied. Je vais filmer un petit peu tout le monde. Ils ont une nouvelle machine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine Ah, c'est une belle Sauerheur, moteur AGZ de Magnific. Neuve l'auto qu'elle est ah, <rire> qu'est-ce qu'il fait là euh, Bah là, je démonte le volant pour remettre le volant droit. Comme Mettre ça, le vous... volant droit Ouais. En drift, ouais. comment ouais. tu sais en drift qu'il est droit le volant Bah ouais. je sais pas. Oh, le volant qui est fier <rire> Ah, le moteur Le moteur Le moteur moteur <rire> Il est bridouillé. C'est un bridouillage Il est bridouillé le moteur. Une nouveauté spéciale sur cette voiture, le, très important, porte gobelet. Ça rigole pas, attention au carbone Pour votre santé, hein, euh, 3 fruits et légumes par jour hey, C'est <rire> qui ici il a pas de nom, c'est brûleur de gomme Pour bouffer du pneu, c'est ça qui est bon C'est quoi la bagnole C'est un char d'assaut il, il est beau ce pneu Ça c'est un pneu de moto, pour voiture voilà, on... Mais il en faut deux, c'est ça parce que sinon <rire> c'est plus très équilibré <rire> Moi je m'appelle Charlie, voilà. toi c'est ouais. C'est ça, c'est la première fois qu'on vient ici euh, ah ouais, avec faut... mon 325i, 36 turbo, basse pression. C'est dur à, monter, à ça, turbo euh, ça euh, Quelques week-ends on va dire. C'est toi qui l'a fait Ouais, c'est moi qui l'ai fait. fait. Il y a encore une gestion qui n'est pas correcte sur la voiture, mais ça va pas mal. Lui, c'est euh, sa première fois qu'il La euh, voilà. première tout... fois et franchement, c'est un kiff total. Franchement, je vous conseille à tous. <rire> c'est un kiff total. <rire> il est où le turbo c'est ah, ça Ouais, bah, alors là turbo Ici, <rire> ici. Voilà, turbo... Ah ouais. euh, voilà, petit turbo... Que tu tu t as t as un mené, on va dire, on va dire chine, ouais, c'est ça. Romenta, oh, turbo ah, Romenta. Salut, c'est Ryosuke. Suke. Team Smoky Drift Team. Donc euh, voici ma S14 2JZ. Euh, le King of Europe. En Pro 2. 2JZ GTE. Euh, J'ai un garage euh, dans, dans le Nord-Est. Sur Metz. Pour réouvrir un nouveau garage sur la Godange. Euh, pour faire des prépas. Vas-y, on présente la team. Euh, la team aujourd'hui est euh, de corvée, euh, buvette, euh, barbecue. Autre chose que des fruits de saison, non Affirmatif, de la viande, de la viande et de la viande, cuite dans sa graisse. Oh. <rire> la team, tu as le droit d'être de dos si tu veux, je change ta voix au montage. Je m'appelle Eletjo. C'est Eletjo Ah, tu es je dois Je suis pilote de la team Arménie. Ah, non, c'est tout, c'est bon, ça parle mon copain voilà. déjà, tout. C'est BM C'est tout Ouais, ouais, c'est C'est une BM ouais, Avec un moteur Feugeot Non, ouais. des 325 <rire> moteurs. <rire> <rire> Bientôt, il va y avoir une turbo dedans. C'est tout beau Après, on verra. Ok, on filme la team aussi Ouais, ouais. <rire> il y a l'ambiance ici. Hein. Salut les gars, c'est Alex, représentant d'Ars Motors. Ça, c'est notre voiture. La petite euh, 328 qui ça va franchement bien, ça c'est notre collègue euh, Maxime il est là, là-bas on a le mécano, le, le aline. et Artyom le gars qui s'occupe de tout ici, il est quelque part là, nous on est l'équipe de la team Ars Motors. Ars Motors, et lui je le connais bien lui, il y a du pleut de tramé, hein On ne pas ce qu'il fait Qu'est ce qu'il est, oh, est... <rire> On passe la 3, Sophie. Cours de conduite, avant l'école de pilotage, il y a l'école tout court. Ça va ou quoi, quoi Ça roule et toi Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui Bah tu vois bien, je suis à l'entrée de piste, contrôle des bracelets. Bon vas-y, à tout à l'heure. Un petit tour avec Alex. 5 i 250 chevaux, euh, et du coup, bah voilà, euh, j'aime ce que je fais, c'est une passion, et je le fais avec euh, les gens que j'apprécie, mes amis, mes photos. Donc euh, voilà, mon père, les amis, un petit sourire ici, ah. Ah ouais. et la future drifteuse de 13 ans, <rire> et un pneu crevé. Alors, est-ce qu'on gagne de la puissance avec ça Non, mais il faut le ouais. gonfler ouais. là. <rire> <rire> et bah, euh, salut, on est pilote euh, FPV avec euh, notre matériel euh, derrière. Et on fait des petites vidéos pour Michael euh, pour, Mickaël, pour euh, objectif maîtrise, on n'a pas vraiment de monde team. Et bah il y a Flo qui est là, qui filme avec un magic C'est lui. Après il y a moi qui filme avec euh, des drones FPV, comme ça. Ça c'est les drones qui vont très très très très, très vite. Et il y a Vlad qui est là-haut parce qu'il a faim. <rire> euh, qui filme pareil avec, euh, avec ça. C'est trop en trop drone cool. FPV. Putain avec le filtre que le ça rigole pas. Hein. On ne hein. Oh vous la, la vache ah, C'est quoi le Mavic là Mavic R2 Il est magnifique Il est magnifique, Il est magnifique. Alors euh, Jordan Goubier, on fait partie de la team Ardrage TV. Bah, on est venu aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient à Brienne. Euh, je pense que le circuit a l'air vraiment sympa. Et euh, bah, on est venu avec cette poubelle. Euh, c'est un 4 cylindres. Ah ouais et, Ouais ouais c'est un 4 cylindres et bah, on va voir après. Hein voir bon, ce que ça donne. Hein. François Garcia, la team Garcia, comme c'est écrit sur le t-shirt. Mon papa, Alain, on s'est lancé dans le drift il y a déjà deux ans. On a commencé avec un petit E36 tout pourri. Là aujourd'hui on a pris le mulet, le missile, un petit 325 e 46 presque tout d'origine a Juste mis un frein à main hydraulique et puis trois cochonneries. Bon, là le pont soudé évidemment. Étonnamment, elle drift assez bien sur le sec pour ses 330 000 km. <rire> peut-être un jour viendra, il y aura peut-être le, le championnat avec un E36 V8 qui est déjà à la maison, qui est déjà dans le garage. Au chaud, <rire> je fais juste je un déjà. truc si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. <rire> non, le Ça marche pas, d'habitude ça marche, hein. moi je fais ça tous les jours Un message important Oui, pour tous ceux qui croient, qu'il faut absolument euh, 400 chevaux pour drifter sur le sec Je vous invite vraiment à acheter un mulet comme ça, c'est vraiment parfait Alors je vais pas dire que ça fait un brouillard de fumée, mais par contre c'est vraiment low cost quoi. Le strict ouais, minimum, ouais, il n'y a pas que... d'amortisseur réglable Ça sent a... un peu le frein à main hydraulique hein, quand même là-bas Il y a quand même un frein à main hydraulique et un bon soudé, et un bout de volant voilà, C'est... <rire> Salut Anthony, carrosserie Picaro On roule en E30, euh, M50 Turbo Environ 500 et des poussières chevaux Des poussières elles se baladent souvent et On n'a pas passé encore au banc Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on fisse encore quelques petits réglages euh, Il voilà. y a les parents qui, bah, qui sponsorisent une grande partie euh, de la voiture Donc, euh, Les parents qui sont carrosserie euh, Picaro justement enfin, On m'appelle Michou et euh, bah, moi ah, je ça. fais la mécanique avec Anto enfin, Je l'accompagne euh, le mieux possible aussi. Facebook, Instagram, Carosserie Ah bah, oui, c'est vrai, c'est le truc. Et le patron de la carrosserie salut, salut patron. Salut tout le monde. Ouais, ouais. Voilà. Ah, uh, bisous, oui. bah, moi, c'est Dessert Anthony. On est en famille là. Donc ma mère Céline, mon père Ludo, mon frère Axel. Moi, c'est le copilote. <rire> on essaye de rouler le plus souvent possible. Et ben bah, nous, c'est 10 Garage Drift Team habituellement on est deux voitures et euh, là exceptionnellement bah, je suis tout seul parce que l'autre voiture a pas pu venir. C'est voilà. la C'est une BMW E36, euh, dedans c'est 2 5 litres d'origine. Ouais. train à main hydraulique, c'est juste les cales de braquage grand-angle avec triangle 46, euh, combiné fileté des, des deux racines, avec des, aux petits oignons comme on, en, comme on veut. Salut les copains, moi c'est Romain, j'ai 32 ans, je fais partie de la team Objectif Maîtrise et ça c'est ma Nissan 350Z avec laquelle je roule de temps en temps. Allez, stock. Pas de frein à main hydraulique, rien du tout Si, il y a un petit ah, frein bah à main voilà. hydraulique. Il y a deux sièges baqués, un frein à main hydraulique. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour s'amuser pour drifter. Venez nombreux, rejoignez-nous et venez vous éclater. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture euh, Je vais tester les sièges. Ah très confort, hein. vous les chez vous. <rire> Je ne les ai pas achetés. <rire> ça drive jusqu'au coucher du soleil. Donc tu vois, c'est là-bas que j'en C'est la nuit. Ça bosse, la nuit. Boîte de vitesse. Ouais, salut les gars. C'est Alex, toujours moi, Ars Motors. On a eu un petit souci aujourd'hui, on a cassé l'embrayage. C'est notre copain Mike qui nous a donné un coup de main pour faire ça. Voilà, on n'avait pas la pièce avec nous, on a été chercher ça au garage, ça a pris du temps. C'est exactement ce que j'ai besoin, parce que la semaine prochaine je fais pareil, <rire> tout seul. C'est bien réglé. Alex, le sauveur d'Alex, qui est allé chercher ouais. l'embrayage. Combien de temps de route t'as fait aller-retour 2h15, bah, on respecte pas. Ouais, ça fait 5h. Euh, non, 2 h 4 de conduite. Et Je suis resté 9 minutes chez RS Moteur. Et voilà, bah bravo! Qu'est-ce que vous pensez de Ars Motorsport qui change les boîtes la nuit? Normal. normal! Normal, normal! J'aime bien là, la nuit à bricoler euh, sur les baignoles. C'est bien pour l'expérience en fait, avec des gars qui connaissent vraiment le taf sur le BM. On est 11h10 et on a fini la voiture. On va, on va descendre, on va la laisser. Et on se prend que tout va bien et demain on va rouler. Voilà, c'est tout. Bonne soirée! <rire> l'équipe au complet vas-y hein bon, le héros bon, activation yes héros de guerre bien joué et ici ça bricole un siège pour la soirée Soir. ah. Ah oui, il y avait la voiture là C'est pour ça que je t'appelle putain Je peux pas me en fait quoi 22h, 23h, je sais plus. On n'a pas encore mangé. Itadakimasu Allez potos, ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était pour vous. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et Facebook. Bon, moi en attendant, je continue à bricoler la E36. Allez, ciao